Il peut arriver que WordQ soit installé, mais pas complètement, et qu'il manque des langues quand vous cherchez euh, la synthèse vocale et que vous ne trouvez pas la voix de synthèse vocale en allemand, spécialement en allemand ou alors en anglais. Pour ceci, vous devez retélécharger le fichier d'installation de WordQ complet en allant sur la boutique de Matemo. Attention, vous devez bien contrôler que vous soyez dans le site Europe francophone et pas Canada. Quand vous êtes sur la page de l'application, vous allez sur « Essai gratuit ». Vous êtes obligé de recompléter le formulaire et de cliquer sur « Continuer ». Vous allez ensuite recevoir les informations pour télécharger le programme. Il est assez euh, volumineux, ça va donc prendre du temps. Une fois que vous avez le programme sur votre ordinateur, vous allez pouvoir ouvrir le fichier d'installation, et vous, vous retrouvez avec cette fenêtre là. Quand vous êtes avec cette fenêtre, au lieu de cliquer sur WordCue, vous cliquez sur Ajouter de nouvelles voix et vous choisissez spécialement les voix françaises, les voix en tout cas euh, de, de, de United Kingdom. Vous pouvez aussi mettre les voix américaines si vous souhaitez et les voix allemandes. Si vous n'avez pas besoin de l'espagnol et de l'australien, vous n'avez pas besoin de le cocher. Vous validez et vous suivez les. les étapes d'installation qui sont nommées dans les fenêtres.